Je suis Maude. je suis commerciale itinérante. Concrètement, mon métier de commerciale itinérante, c'est d'aller visiter les clients, de visiter les clients professionnels et de lui proposer nos gammes de produits. La journée est rythmée avec les coups de téléphone, la route, également les visites chez les clients. Ce n'est pas le type de métier où on s'ennuie, c'est un métier de passion. Un métier de service, le service de pouvoir négocier des conditions tarifaires pour le client. Donc on suit ses commandes, les livraisons, quelquefois également les litiges, mais pas que. Dans ce métier, il faut un relationnel client. Ma formation, euh, j'ai démarré avec un bac littéraire, donc euh, rien à voir, comme quand on peut tout faire. <rire> ensuite, j'ai commencé à travailler après le bac parce que je n'avais pas spécialement trouvé ma voie. À la suite de cela, je me suis lancée dans le commerce parce que j'étais j'étais attirée par ce côté relationnel. J'ai donc repris les études dans le commerce. J'ai fait un DUT technique de commercialisation pendant deux ans et en alternance dans une société qui m'a ensuite proposé un CDI. L'alternance dans ce métier est possible et puis clairement je vous le conseille parce que ça permet de mettre un pied dans la réalité du terrain. C'est un métier d'évolution et puis plutôt rapide, c'est pas fini. J'aspire à devenir peut-être directeur d'agence, c'est un métier voilà, à opportunité et puis pourquoi pas directeur opérationnel des ventes.